Comment ta voix s'abîme pendant la journée Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais il y a dans la journée plein d'agressions sur ta voix. Et si tu t'en sers eh bien, au quotidien pour parler, mais également pour chanter, tout cela va avoir un impact. Alors, je vais t'expliquer un petit peu tous les cas de figure, ce qui se passe, quelles sont toutes les, les sources d'agression pour ta voix. Juste avant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir ainsi 3 nouvelles vidéos chaque semaine, clique bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications et rejoindre ainsi plus de 15 000 abonnés à cette chaîne. Alors la voix est vraiment euh, ton vecteur de communication, c'est celle qui te permet euh, d'échanger avec tes collègues, de parler avec ta famille, avec ton conjoint, ta conjointe, euh, de raconter des histoires à tes enfants et euh, ta voix fait vraiment partie de ta personnalité, euh, de, de, de, de ton entièreté, de, de, de, de toute ta personne. Et euh, ta voix, elle est vraiment un, un vecteur pour t'aider à prendre ta place dans un groupe et euh, voilà, tout, tout le monde reconnaît la voix euh, des gens que, que l'on côtoie. Et euh, voilà, ta, ta voix ferait vraiment partie de toi, donc c'est quelque chose d'important à mon sens. Et je ne te dis pas ça parce que je suis coach vocal uniquement, mais la, la voix est vraiment très présente. D'ailleurs, dans notre société, il y a des, des, des, des caractéristiques, c'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'une voix, euh, voix virile, ça va être une voix très grave, très ronde. Euh, tu vois, euh, si on veut euh, une voix par exemple rassurante, une voix d'une maman, euh, ça, ça va être une, un autre type de voix et on utilise très bien ça dans les publicités, notamment. Maintenant, revenons à ta voix. Euh, moi, je suis toujours surpris de quelque chose, c'est que euh, si tu as une voiture par exemple, si tu as le permis, je suis sûr que tu entretiens ta voiture. Tu vas faire vérifier les freins, tu vas faire euh, la vidange, tu, tu, tu, tu fais entretenir ta voiture. Et Pourquoi bah Parce que tu t'en sers. Presque tous les jours, tu t'en sers pour aller au travail, tu t'en sers pour partir en vacances et tu n'as pas envie de tomber en panne. Maintenant, ta voix, tu t'en sers plus que ta voiture. Tu t'en sers forcément tous les jours, tous les matins, les midis, le soir et peut-être même que tu travailles avec ta voix. Tu es peut-être enseignant, orateur, agent commercial, avocat, tu discutes avec tes collègues, tu participes à des réunions. Si tu as une vie associative, peut-être que tu échanges avec les adhérents et, euh, et pourtant je suis sûr que tu n'entretiens pas ta voix du tout. C'est ça un petit peu qui me, qui me, qui me frappe souvent, c'est que voilà, la voix c'est quelque chose d'essentiel dont on se sert tous les jours vraiment à volonté et, euh, et pourtant très peu de gens l'entretiennent et très peu de gens savent comment l'entretenir. Donc moi, je vais t'expliquer aujourd'hui toutes les, les sources d'agression déjà pour éviter si tu veux les, les écueils qui vont euh, t'abîmer la voix. Juste avant, je te propose de partager cette vidéo si tu as des amis qui euh, n'entretiennent pas leur voix ou qui auraient besoin justement, qui se plaignent souvent d'avoir la, la voix fatiguée et qui auraient besoin de conseils, eh bien tu leur rendras ainsi un grand service. Alors, il y a une première chose qui, qui va euh, abîmer ou fatiguer ta voix, euh, c'est euh, déjà la pollution, la pollution atmosphérique. Tu sais que dans certains pays, euh, les personnes sont obligées de porter un masque. Et même en France, hein, dans les grandes capitales, les cyclistes donc, qui vont respirer beaucoup de gaz d'échappement, eh ils vont mettre un masque pour filtrer l'air. Cet air qui est pollué, quand il va euh, accéder à tes poumons, eh bien, en chemin il va rencontrer tes cordes vocales et euh, il va venir polluer en fait tes cordes vocales. Il y a un petit dépôt, euh, quasiment comme si tu fumais euh, euh, une cigarette. Il y en aura moins certes, mais ce sont des sources d'agression qui vont t'irriter la gorge. D'ailleurs, ce n'est pas rare que lorsque l'on est dans une grande capitale où il y a beaucoup de pollution ou dans un métro par exemple, euh, qu'on ait envie de se racler la gorge parce que ça nous picote, ça gratte un petit peu tout simplement parce qu'on a absorbé, on a respiré en fait euh, de l'air pollué. Donc ça, c'est une première source d'agression. La deuxième source d'agression, c'est que ce n'est pas vraiment une agression, mais c'est plutôt un, un paramètre de la voix, de la voix parlée. La voix parlée, c'est une voix qui est assez monotone. Même s'il y a des intonations dans la voix, c'est beaucoup plus limité que lorsque l'on chante. Quand on chante, on va utiliser une tessiture, une plage, euh, une plage de notes importante, alors que lorsque l'on parle, on va utiliser très peu de notes. Ce qui fait que ça ne va pas euh, nous, nous obliger à, à étirer nos cordes vocales, elles vont rester toujours à peu près dans la même zone et elles peuvent se figer. Tu vois, je veux dire, si tu restes assis longtemps comme ça sur une chaise, tu risques d'avoir les jambes engourdies par exemple, eh c'est la même chose. Lorsque tu parles comme il y a assez peu d'amplitude de, de, de notes dans ta voix, eh bien euh, tu peux avoir un petit engourdissement et qui pourrait être euh, la cause du coup d'une fatigue vocale éventuellement d'une dégradation de tes cordes vocales. Troisième paramètre qui fait que tu risques d'abîmer ta voix au quotidien, c'est qu'on peut être en sous-régime. Être en sous-régime, ça veut dire quoi Ça veut dire ne pas mettre l'implication suffisante, nécessaire, c'est-à-dire l'aide du corps pour sortir une voix de manière saine. Pour que ta voix sorte de manière saine, on a besoin d'une certaine gestion de la respiration, d'une certaine gestion du flux d'air. Et si ton corps est complètement avachi, comme ça nous arrive souvent quand on est derrière un ordinateur, et si tu as un casque par exemple, et que tu, as des, tu passes des coups de fil avec le casque, tu vas te tenir assis comme ça et tu n'auras pas toute l'assistance requise de ton corps. Ce qui fait que tu vas être un petit peu en en sous-régime ou en sur-régime, c'est-à-dire que comme une voiture avec laquelle tu ne serais pas avec la bonne vitesse, eh bien, tu vas fatiguer ta voix en cherchant par exemple à parler trop fort alors que toi-même, tu n'es pas du tout investi, tu es avachi sur ta chaise ou à l'inverse à trop d'exciter, à, trop, exciter, à trop, trop trop parler et fatiguer ta voix. Donc ça c'est une, une autre cause. Une quatrième cause de, de dégradation de ta voix au quotidien, ça va être de beaucoup parler. Donc, ça dépend de la profession que tu fais. Je prends le cas des enseignants. J'ai déjà été appelé à l'aide par des enseignants pour les aider à mettre en place une technique vocale. Parce que le principe de l'enseignant, c'est de parler toute la journée, tout simplement. Hein. Euh, pendant ses cours, il va parler. Entre les pauses, il va discuter avec les parents ou ses collègues. Et le soir à la maison, il va parler avec son conjoint, sa conjointe et ses enfants. Donc, un enseignant va énormément parler. Mais c'est également le cas pour un agent commercial, une personne qui fait du démarchage au téléphone, une personne qui, qui parle. Et je ne te parle pas des professionnels tels que les animateurs de radio par exemple, les voix-off, les comédiens qui eux aussi vont utiliser leur voix, mais en général ces personnes se forment euh, à la technique vocale puisque c'est vraiment leur, euh, leur fond de commerce, c'est leur travail, c'est leur outil. Mais toi, euh, si tu n'es pas comédien ou artiste, tu n'as probablement jamais travaillé ta voix et du coup le fait de parler beaucoup, eh bien, ça va la, la dégrader parce que tu n'as pas l'endurance que tu pourrais avoir euh, grâce à un entraînement spécifique. Un cinquième élément qui va dégrader euh, ta voix au quotidien, c'est les environnements bruyants. Alors, les environnements bruyants, c'est quoi ben, C'est typiquement un bureau euh, en open space où tout le monde est, est mis dans la même pièce. Il y a toutes les conversations qui se mélangent et le niveau sonore va s'élever. Alors, outre le fait que c'est assez fatigant euh, au niveau des oreilles parce qu'on a toujours ce bruit de fond constant, eh bien toi-même quand tu vas vouloir parler avec tes collègues, pour te faire entendre, tu vas hausser le ton. Et si tu n'as pas la technique vocale requise pour le faire, tu vas le Faire d'une mauvaise manière, entre guillemets, d'une manière qui va fatiguer ta voix. Alors sur le coup, tu ne vas pas forcément t'en rendre compte parce que ça va rester anecdotique, sauf qu'en répétant ça plusieurs fois dans la journée, peut-être dans une réunion où tout le monde parle en même temps et tu essayes d'en de, de, placer une, de placer un mot. Euh, et tout ça va contribuer finalement à une fatigue vocale, à une petite dégradation de ta voix insidieuse qui va s'ajouter comme ça sans que tu t'en rendes compte. Et Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la fatigue vocale parce que euh, ce sont vraiment des choses qu'il faut savoir repérer à temps. Sixième euh, chose qui va fatiguer ta voix, qui va la dégrader sans que tu t'en rendes compte, c'est la déshydratation. On a perdu l'habitude de boire. Tu vois moi-même, j'ai une petite bouteille d'eau ici pendant que je tourne cette vidéo. Et Finalement, lorsque tu as soif, c'est déjà une alerte de ton corps. C'est un premier signe de déshydratation. Alors, c'est une petite déshydratation. Hein ton corps t'alerte à temps, sauf que le fait qu'il génère cette alerte, ça veut dire qu'on est déjà sur un manque d'eau. Et Tes cordes vocales qui ont vraiment besoin d'être bien lubrifiées, elles ont besoin d'être bien hydratées eh bien, très certainement qu'elles sont déjà en état de sécheresse lorsque tu commences à avoir soif. Donc, outre le fait qu'il est important de bien boire pour les reins, pour le cerveau et d'autres organes et pour ta qualité de vie, pour ton hygiène de vie, tes cordes vocales ont besoin d'alimentation en eau. Donc il faut pouvoir hydrater ces cordes vocales et pour le faire, eh bien, euh, il faut nourrir le corps en eau. Donc tu as absolument besoin de boire. Donc moi ce que je te conseille c'est d'avoir toujours une petite bouteille d'eau euh, dans ton sac, euh, un boc où tu peux mettre du thé, quelque chose, voilà. mais de manière à pouvoir t'hydrater régulièrement dans la journée. On le fait quand on fait du sport, on y pense, on prend sa bouteille d'eau. Mais quand on part travailler le matin, on n'y pense pas forcément et pourtant il va s'écouler peut-être 4 heures, 5 heures avant euh, la pause déjeuner et du coup on n'aura pas bu une goutte pendant cette période qui est déjà beaucoup trop long. Septième élément euh, alors que, que tout le monde fait au quotidien euh, et qui va vraiment euh, abîmer ta voix aussi, qui est, qui est encore une petite source d'agression sur ta voix, c'est le fait de se racler la gorge. Tu sais quand on veut éclaircir sa voix, qu'on a un chat dans la gorge et qu'on fait, <coughs> qu fait ceci. En fait, euh, ça, ça euh, c'est vraiment un choc, c'est un petit forçage qu'on va vraiment forcer sur nos cordes vocales et ça va tout simplement amener de la tension, ça va amener peut-être aussi de l'irritation sur nos cordes vocales. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux euh, faire une petite inhalation pour liquéfier peut-être l'excès de mucus qui s'est déposé sur les cordes vocales. Mais euh, voilà, le fait de faire ça à répétition, <rire> il y a des personnes chez qui c'est un tic, et eh bien ça va vraiment abîmer tes cordes vocales. Le problème c'est que plus tu vas le faire, plus tu vas ressentir une gêne parce que forcément tu choques tes cordes vocales et du coup, c'est une sorte de cercle vicieux qui va s'installer. Donc vraiment, essaye de prendre garde à cela, de ne pas trop faire de choc en te raclant la gorge de manière intempestive. Huitième élément, c'est la toux. bon Alors là, c'est un cas extrême puisque lorsque l'on est malade, ce n'est pas quelque chose qui est normal, mais le fait de tousser, c'est en fait un blocage de ton air et qui tout d'un coup va se libérer euh, violemment et en fait ça va clairement mettre des chocs si tu fais <rire> euh, tu vas très bien sentir ici le petit, le petit choc qui se passe au niveau de tes cordes vocales. Et n'est pas rare, ce n'est pas rare du tout d'avoir des pertes de voix suite pas à la maladie mais suite à une toux trop forte. Ça m'est arrivé déjà une fois à force de tousser, tousser, tousser, tousser, mes cordes vocales se sont vraiment... Euh, enflé et endommagé et j'ai perdu ma voix pendant quelques jours. Donc, j'ai dû faire une réhabilitation. D'ailleurs, que tu peux voir parce que je l'ai filmé pour te partager ça parce que je pensais que ça pourrait t'aider. Donc, tu peux fouiller sur la chaîne YouTube, tu tapes « Extinction de voix »,« J'ai perdu ma voix » et tu trouveras cette vidéo. Mais voilà, le fait de tousser va vraiment provoquer des chocs sur les cordes vocales et je t'invite vraiment à, à essayer d'éviter d'avoir des longues prises de parole si tu as des, des quintes de tout parce que ça va vraiment t'abîmer la voix. Neuvième et dernier élément du quotidien qui va t'endommager ta voix, c'est de crier sur les enfants. Alors, c'est peut-être anecdotique. Tu vas me dire, oui mais Antoine, ce n'est absolument pas une bonne méthode d'éducation que de crier sur les enfants. Oui, n'empêche que je connais beaucoup de gens qui le font et à un moment, quand ils t'ont vraiment fait une grosse bêtise, eh ben, c'est plus fort que toi, ça va sortir tout seul. Et Il y a plusieurs chanteuses et chanteurs que j'accompagne avec qui on a dû faire des exercices de, de réhabilitation en fait parce qu'ils ne pouvaient tout simplement plus euh, chanter euh, les chansons qu'ils qu devaient chanter parce qu'ils avaient trop crié sur leurs enfants alors c'était après un week-end euh, compliqué euh, voilà où il y a tu sais plein de choses et puis ça court partout et puis bref euh, euh, on va euh, voilà on, on risque du coup de, de crier sur les enfants et le problème c'est que euh, ça se fait d'une manière tellement euh, brutale euh, et avec tellement d'énervement qu'on peut vraiment se faire mal. Alors pas se casser la voix, tes cordes vocales ne vont pas se briser, mais tu peux vraiment te faire mal. Dans des cas extrêmes, ça peut même euh, provoquer un claquage vocal, hein, une sorte de coup de fouet laryngé, comme ça s'appelle, euh, ou ça sera un claquage, comme ça pourrait arriver au mollet, par exemple en, en courant ou à la cuisse. Mais euh, ce sera rare, mais dans tous les cas, voilà, le fait de crier violemment à répétition euh, sur les enfants, comme ça peut être le cas dans certaines familles, ben ça vraiment ça va t'endommager la voix. et si tu aimes chanter, si tu as plaisir à, à échanger, à discuter avec tes amis, je t'invite vraiment à, à faire attention à cela. Voilà les amis pour cette vidéo de tous les éléments qui au quotidien peuvent t'amener de la fatigue et t'endommager ta voix. Maintenant, si tu souhaites commencer à mettre en place une technique vocale, je te propose que nous le fassions ensemble et de t'envoyer pendant 30 jours gratuitement des vidéos. C'est pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai enregistré des exercices avec mon piano, des exercices de mise en place de respiration, des vocalises, des exercices que tu pourras faire en échauffement ou en récupération. Et euh, tu n'as qu'à te laisser guider. On fait les exercices ensemble et euh, voilà, tu as juste à, à me suivre. Alors pour les recevoir, ça ne sert à rien de, de, de, de taper en commentaire, clique dans le lien qui est sous la description et tu auras un formulaire dans lequel tu pourras laisser juste ton prénom et ton adresse mail. Pas besoin de mettre le téléphone ou quoi que ce soit d'autre. On a juste besoin de ton adresse mail pour t'envoyer ces vidéos chaque semaine. Voilà, fais bien attention à ta voix, prends bien soin de toi, ciao